Bonjour à tous, bon allez, je prends ce qui me reste, hein. c'est vrai que la vague Warcry a été fulgurante chez mes amis youtubeurs et notamment chez Eggy, qui a quasiment fait la rasière sur tout ce qu'il va présenter. Donc, ce n'est pas la peine que je fasse les choses en double. Par contre, bah, je parlerai de Warcry quand je l'aurai reçu. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partir à l'exploration de cette boîte hein, euh, d'extension, puisqu'elle sera vendue demain en même temps que le jeu. C'est les cifres. On va regarder comment ça se présente. On regardera un petit peu les cartes, mais ce que je veux que vous découvriez, c'est en fait le contenu de ce type d'extension qui seront désormais disponibles avec, vous allez voir, beaucoup d'autres factions. Allez, c'est parti Bon, on va regarder ensemble le contenu de cette boîte Cipher Lords. Ça vous permettra en même temps d'avoir une idée de euh, ce que contient une boîte euh, d'évolution pour euh, Warcry. Alors... Difficile d'ouvrir déjà, ça c'est pas bon signe, j'aime pas ces histoires de languettes là. Déjà ce qui est intéressant euh, à voir, c'est que, bon, forcément derrière vous allez avoir la présentation des personnages, mais surtout c'est comme dans les cartes euh, qui ont été présentées notamment par, euh, par Iggy, vous aurez, vous êtes censé avoir toutes les langues à l'intérieur, donc ça c'est sympa. Allez, c'est cartonné. Ah, c'est dans, un de, de, dans une espèce de petite pochette. Euh, c'est bien ça, petit bac. J'enlève ça. C'est dans une espèce de petite, euh, petite barquette. Sympa, hein Petite barquette euh, classique. Donc à l'intérieur, on a euh, nos socles qui sont positionnés à côté. On va retrouver nos grappes. On regardera les figurines à la fin de la vidéo. Ok, sympa classique de chez, euh, chez Warhammer. Ah, on va retrouver un petit livret, Cipher lord Alors c'est la notice bien entendu de montage. Là-dessus, pas vraiment de surprise. Notice de montage. Comme d'habitude, c'est les mêmes que pour Kill Team. On est OK. Ah, par contre, il y, a, euh, un petit peu, ouais, il y a un petit peu de variables, mais euh, moins, que, euh, moins que dans Kill Team. Et c'est quand même assez heureux parce que je dois, bah, voilà, je dois vous avouer que moi, je ne suis pas un grand spécialiste de Warhammer. Et Kill Team, bah, j'ai énormément de mal à monter en fait, euh, mes boîtes parce que je sais pas quoi choisir. En fait. Alors que là, de bah, toute façon, sur la, la carte, il n'y a qu'un seul profil. Donc. Euh, alors attention, hein, il y a quand même, il semblerait qu'il y ait euh, à double lame ou une seule lame. On va regarder les cartes ensemble, voir si, si ça se traduit dans le profil. Allez, les cartes. C'est présenté sensiblement comme euh, les boîtes euh, euh, de cartes euh, évolutives hein, qu'on a pour pouvoir jouer euh, les Edge of Cigna. Ouais, C'est sensiblement exactement le même, euh, le, même, euh, le même package. On va retrouver euh, ces fameuses cartes là. Mettre de côté qui permettent en fait de ranger pour pour faire de la campagne, et puis ensuite on va retrouver nos cartes de profil. Et puis ici, donc là en japonais, je vais chercher le français. Voilà, type de combattant. Voilà, on retrouve notre carte de type de combattant, donc avec tous les représentants. Et puis on a une version double lame, donc peut-être qu'il est dans la carte, il y a le double lame. Et puis derrière, on va retrouver euh, retrouver les aptitudes. On va lire ça ensemble. Allez, on va regarder les profils euh, des cartes. Avec ici euh, donc euh, euh, le, le Trollmaster, Master, le Trollmaster, Master, Trial Master au choix. Donc vous avez hein, la faction euh, qui est représentée, vous avez le coup hein, de la figurine, je vous la refais pas. Euh, déplacement 5, euh, au niveau de la protection on a 4. Et puis en point de vie on a 20, mais bon en même temps c'est un boss, c'est normal. Ici on a donc euh, les deux pions hein, des aptitudes qu'on va d'ailleurs euh, relire euh, tout à l'heure. Donc ça c'est les aptitudes qu'il peut utiliser euh, dans le jeu. Et puis sinon on a euh, le type d'attaque, donc il va attaquer à 1 de distance, il va euh, lancer 5 dés avec une force de 4. Et puis euh, eh ben, euh, normalement il fait 2 euh, de dégâts, mais sur euh, du crédit. Il va euh, nous faire un 6 de dégâts, c'est plutôt pas mal. Allez, la suite, euh, on va se retrouver avec euh, Luminate. Donc Luminette, un 5 de, 5 de mouvement aussi, 4 également pour se défendre, 175 points au niveau du coup, 15 points de vie. Au niveau des aptitudes, euh, on va euh, retrouver euh, que le rappel des ombres, alors que euh, sur la première, on avait le rappel des ombres, mais également euh, les globes obscurs brisés. Euh, on a une attaque avec une allonge, donc cette fois-ci on est à 2 en distance, on lance 5 dés, 4 en force et puis euh, 2-5 euh, en cas de critique. On regarde le premier euh, mid-bound, euh, moi je l'aime bien celui-là, je trouve plutôt classe, on regardera les figurines après. 120 points, 5 de mouvement, 3 en défense, euh, 10 de vie. Euh, là on va retrouver le balayage en capacité et puis, et puis également le, le, le globe euh, obscur brisé. Avec une allonge de 2, 4 d euh, de, de, de lancé, 4 en force et puis 2-5, euh, c'est plutôt top. Là on a le Mirror Blade avec, euh, les épées, euh, avec les épées de duel, plutôt plutôt classe. 115 points, 5 en mouvement, 3 en défense, euh, 10, je ne le redirai pas hein, si ça ne change pas. Là par contre on, on perd en allonge, hein, on se retrouve à 1, 5 dés lancé, 4 en force, 2-4 en cas de critique et puis euh, la capacité c'est le balayage. Je l'ai fait dans l'ordre du paquet, hein, je l'ai fait comme elle tombe. Euh, là on se retrouve de nouveau avec un mid donc du coup un 75 points, 10 en vie, 3 en, en capacité de protection, 5 en mouvement. Il va avoir l'aptitude également de balayage. Il tape à 1, 4 dés, 3 en force et il est à 1-3, donc il tape un petit peu moins fort. Et puis enfin on va terminer avec donc cette double lame que je pense que ouais je pense que je vais m'équiper de ça. 80 points, 5 en mouvement, 3 en défense, 10 en vie. Par contre, on va avoir donc deux aptitudes, hein, le balayage et, euh, et euh, le globe obscur brisé. On tape à deux de distance, 3D, c'est un petit peu moins que les autres, euh, force 3 et puis on a 1-4. Ouais, c'est vrai que je m'attendais à mieux que ça, à réfléchir au niveau de l'utilisation en jeu. Allez, je vous laisse jeter un oeil hein, sur la carte d'aptitude de ces Cipher Lords. Donc, on a hein, sur euh, le double euh, le lancer d'étoiles euh, de Sharkan, euh, le bon acrobatique, mais en fait, euh, ce qui est intéressant, hein, c'est le balayage, euh, le rappel des ombres et puis, et puis le globe obscur brisé. Bon, alors sur un double, le lancer d'étoiles euh, est de euh, Chakram, Choisissez un combattant ennemi visible à 6 euh, de ce combattant et jetez 2 dés pour chaque jet de 4-5. Allongez de 1 point les dégâts au combattant choisi. Pour chaque 6, allouez lui autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude. Donc n'oubliez pas que la valeur de l'aptitude, c'est le double que vous faites. Sinon, on va avoir bon acrobatique. Ce combattant peut voler quand il effectue des actions de mouvement jusqu'à la fin de son activation. Toutefois, quand il vole, il ne peut pas se déplacer verticalement de plus de 3 vers le haut. C'est plutôt sympa, je trouve. Le balayage. Jeter un dé pour chaque combattant ennemi visible à 2 ou moins de ce combattant. Sur 4-5, allonger un point de dégâts au combattant ennemi sur 6... Allouez- lui autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude en l'occurrence, la valeur qui est marquée sur vos dés en double. Le triple, rappel des ombres, choisissez un combattant ennemi avec une marque runique de sbire à 12 et ce combattant de ce combattant, retirez le combattant choisi du camp de bataille du champ de bataille et remplacez-le immédiatement sur le champ de bataille, à la distance en pouce de ce combattant égale à la valeur de cette attitude, ça c'est sympa, parce que ça permet en fait de déplacer une figurine, de ce que je comprends, ça peut vraiment être top, on verra ça dans les parties. Le globe obscur brisé, jusqu'à la fin du round de bataille, Soustrayer 1 jusqu'à un minimum de 1, c'est un grand classique, de la caractéristique d'attaque, des actions d'attaque des combattants ennemis, tant qu'ils sont à 6 de ce combattant, et puis ensuite un quadruple, ça peut arriver, moi ça n'arrivera m'arrivera pas, ou <rire> alors un quadruple 1, attaque euh, plongeante euh, vrillée, c'est très simple, le combattant peut voler quand il effectue des actions de mouvement jusqu'à la fin de son activation, toutefois quand il vole, il ne peut pas se déplacer verticalement à plus de 3 vers le haut, en outre, ce combattant effectue une action de mouvement bonus, puis il peut effectuer une action d'attaque bonus, ça c'est vraiment sympa, euh, mais bon, il faut faire du quadruple. Voilà, euh, je ne ferai pas d'unbox de Warcry, le jeu en lui-même. Par contre, ce que je ferai, c'est que j'organiserai sans aucun doute des parties. Et je le ferai sans aucun doute en live. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à nous retrouver. D'autres comme Iggy ou, euh, ou Ivy vont sans aucun doute proposer le jeu. Mais bon, plus on en a, mieux c'est. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair, on se quitte sur les macros des figurines que je n'aurais pas sous-couché, juste monter Bye bye